Pour charger une présentation ou une image dans BBB, je vais sur le plus, charger une présentation et ensuite je n'ai plus qu'à faire glisser ma présentation au format PDF vers le cadre, glisser déposer, je la sélectionne et je télécharge. Pour analyser un tableau avec Big Blue Button, je vais utiliser les outils situés à droite de la fenêtre de présentation. Je peux choisir les couleurs, l'épaisseur du trait et bien entendu choisir l'outil de sélection. Ici par exemple, pour mettre en valeur les personnages de gauche, j'utilise le crayon et j'entoure en rouge. Ainsi les élèves peuvent parfaitement voir de quel personnage je vais parler je change de couleur quand je change de personnage On retrouve ici une fonction qu'on utilise souvent avec les tableaux blancs interactifs ou tout simplement avec des outils comme Open Board A noter que je peux revenir en arrière avec la flèche ou tout simplement effacer tout ce que j'ai mis sur ma présentation avec la poubelle Je peux recommencer maintenant avec des formes plus géométriques pour ceux et celles qui ne seraient pas à l'aise avec le crayon et la souris et là encore, je peux choisir des couleurs pour mettre en avant des personnages. En activant le mode multi-utilisateur, je permets à l'élève situé dans la classe virtuelle de faire exactement la même chose. Il devient alors présentateur et peut donc lui aussi entourer les personnages, ce qui facilite le commentaire de documents. Pour créer des groupes avec Big Blue Button, je vais sur la groupe crantée, je choisis « Créer des réunions privées » et dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, je vais définir le nombre de groupes que je veux créer, la durée de travail du groupe. Je choisis de répartir au hasard, mais on peut aussi attribuer des élèves en fonction de leur nom, et je fais « Créer ». Je retourne sur l'onglet « Salles de réunion privées » Je peux rejoindre les salons privés et attendre l'arrivée des élèves. Lorsque les élèves sont en groupe, ils disposent des mêmes droits que le professeur. L'idée ici est donc de leur permettre d'accéder aux outils qu'on a présentés dans une première partie, Ils deviennent présentateurs, et on leur indique qu'ils peuvent se servir des notes partagées pour pouvoir faire leurs commentaires. Ainsi, l'élève entoure par exemple la France avec un cadre rouge, et dans les notes partagées, il met une forme de légende, à savoir cadre rouge, la France, etc. etc. Vous notez dans la partie supérieure de l'atelier un compte à rebours qui indique aux élèves le temps qu'il leur reste pour travailler. A noter également que tous les élèves peuvent écrire en même temps et intervenir en même temps sur le tableau. Ainsi, si l'on change d'élève, un autre élève pourra lui aussi mettre en valeur une partie du tableau en devenant présentateur et ainsi se retrouver à commenter le tableau avec son camarade. On a donc une possibilité de travail en groupe très intéressante. Surtout, l'utilisation des notes partagées permet de conserver une trace écrite de l'analyse des élèves. Il faudra juste penser à dire aux élèves de conserver les notes qu'ils ont écrites en les copiant-collant ou en les exportant car lorsque le salon se ferme, les notes disparaissent. Pour récupérer le travail des élèves, il suffit de faire un copier-coller à partir du fichier qu'ils ont sauvegardé en l'exportant ou alors en faisant un copier-coller dans un autre fichier type Word. Dès lors, il suffit de coller leurs notes dans les notes partagées de la classe principale et on conserve ainsi la trace du travail de tous les groupes. On peut ensuite télécharger ce travail en cliquant sur cette icône et la télécharger soit au format ODF, soit au format PDF.